Bienvenue dans le premier épisode de Terrain de jeu, le live des experts talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lancien, qui est Cloud Architect Director. Vous avez des fonctions <rire> difficiles. Et Alexis Charrière, directeur du, du pôle Cloud et Hybrid services. Pour commencer, euh, Alexis, est-ce que tu peux te présenter brièvement Bonjour à tous. Euh, donc, moi, Alexis Charrière, je suis directeur du pôle Cloud et Hybrid services, comme le disait Céline. Je gère une équipe d'une trentaine de consultants aujourd'hui sur les métiers Modern Works, et euh, infrastructure Azure. Erwan Et donc, Erwan l'Ancien, moi je suis donc le directeur de l'équipe Architect Cloud au sein de Talent et ça regroupe euh, toutes les compétences euh, d'architecture et de design d'architecture au sein des, des, des clouds, des différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on, on est principalement aujourd'hui autour de, des clouds Microsoft et euh, voilà, j'ai une équipe euh, qui travaille en, en partenariat avec, euh, avec Alexis pour développer de nouveaux projets autour, autour des, plateformes, des plateformes cloud. Ok, super. Donc, pour commencer, ma première question, c'est quelle est l'approche de talent vis-à-vis -vis des technologies Microsoft Alors Céline, nous on, a, on aborde les technos euh, euh, aujourd'hui sur euh, comment est-ce qu'on peut au mieux accompagner nos clients sur leur, ce qu'on dit souvent avec l'anglicisme « journey to the cloud », c'est comment est-ce qu'on les accompagne dans la, la migration de leur SI vers le cloud. Et on a, en fonction de la maturité de nos clients, des clients sur lesquels on va travailler autour plutôt des problématiques d'infrastructure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va les aider à transformer leurs serveurs qui sont aujourd'hui soit chez leurs hébergeurs, soit directement dans leur data center, dans un environnement cloud qu'ils vont pouvoir gérer, administrer et, et au sein duquel ils vont pouvoir tirer toute la valeur des, des nouveaux services cloud. Donc ça, c'est une approche orientée vraiment « move to cloud » d'infrastructure. Et puis, on a une, une seconde approche qui, qui est là, plutôt orientée sur ce qu'on appelle l'app modernisation, donc tout le travail qu'on va faire de design d'applications pour les migrer des applications, et non plus des infrastructures, mais des applications d'un environnement dans lequel elles étaient hébergées, encore une fois, chez, chez, chez nos clients, vers un environnement cloud. Et là, on va réfléchir sur comment est-ce qu'on les transforme, comment est-ce qu'on les fait évoluer vers le cloud, et notamment le, le cloud Microsoft. Donc c'est soit du, de la réarchitecture, soit du rebuild. Et puis le troisième axe c'est se concentrer sur le design d'applications cloud natives, c'est comment est-ce qu'on design aujourd'hui de nouvelles applications qui sont faites expressément pour travailler dans un environnement cloud, s'appuyer sur les capacités d'élasticité, les capacités de souplesse, de montée en charge, de, surtout de backup. De, de nouveaux usages et puis de comment est-ce qu'on design des applications qui vont nativement apporter une valeur ajoutée dans le cloud à, à nos clients. Ouais. Et concrètement, comment sont constituées vos équipes Alors, on a des équipes qui sont complémentaires. Moi, je, je, je m'occupe de la partie donc, architecture. Dans le, dans le domaine d'architecture, on va traiter cinq métiers en particulier. Il y a le premier niveau qui est l'architecture d'entreprise, où là, on est plus sur Comment est-ce qu'on travaille sur la stratégie de nos clients, son, leur évolution vers le cloud Donc, euh, quel roadmap on peut mettre en œuvre euh, pour, pour les faire aller euh, vers le cloud et bénéficier de toutes ces, toutes ces capacités Donc, ça, c'est la partie entreprise avec des architectes d'entreprise. On a des architectes solutions dans cette équipe euh, d'architecture qui sont, moi, ce que j'appelle, euh, c'est des joueurs de Lego. C'est des gens qui vont pouvoir euh, euh, ben, choisir les bonnes solutions, qui vont répondre aux besoins de nos clients et puis euh, les intégrer les unes avec les autres. Euh, on a une partie architecture data, parce que euh, historiquement, Talent est une société qui est très, très axée sur le, la transformation de la data, la mise en œuvre, l'extraction de valeur de la donnée pour, pour, pour nos clients. Et donc on a des problématiques autour du big data, l'intelligence artificielle qui vont être traitées. Et donc nous, on va aider les, les équipes data dans le design d'architecture orientée cloud. On a euh, enfin une, une partie de l'architecture qui est dédiée sur le design des infrastructures cibles et, euh, et, et la, partie, la dernière partie qui est aujourd'hui un axe qui est en, en développement chez nous, la partie architecture sécurité. Alors l'ensemble des, des quatre autres que j'ai évoqués tout à l'heure intègrent la sécurité by design, mais aujourd'hui on fait un effort de développement et d'investissement autour de, de la sécurité et de la cybersécurité. Et donc sur la partie infrastructure que j'évoquais juste avant, euh, Aujourd'hui, nous, on design les architectures et puis ensuite, on travaille en collaboration avec l'équipe d'Alexis pour la mise en œuvre de, de, de, de ces architectures et puis le, le déploiement à grande échelle. Et ça, c'est les équipes d'Alexis qui, qui, qui vont mettre ça en œuvre. Comment ça se passe chez toi, Alexis, du coup ben, Chez moi, c'est euh, plutôt simple, finalement. Euh, on, va, on va travailler en collaboration avec les équipes d'Erwan sur le delivery euh, du modèle qui aura pu être conçu avec le, les équipes d'architecture. Euh, on va aussi concevoir euh, de notre côté euh, sur la, euh, plus la transformation ou la migration d'un data center en mode IAS, donc en mode lift and shift. Euh, on va accompagner nos clients vraiment sur euh, le choix de la bonne infrastructure pour eux. Euh, on va le faire côté infra-Azure. On va le faire aussi sur la migration des, des environnements collaboratifs avec les équipes Modern Works. On va accompagner sur la migration de messagerie. Euh, on va aussi accompagner nos clients sur... Euh, des sujets de type carve out détourage de structures, euh, pour faire de la migration tenant-to-tenant, tenant, euh, trouver les meilleures solutions et le meilleur accompagnement possible, et le meilleur outil pour réaliser leur migration. Et du coup, vous collaborez ensemble sur tous les, sur tous les, les projets ou euh, c'est en fonction de, de la demande Alors, est très, on est quasiment tout le temps euh, ensemble, on travaille vraiment très, très souvent ensemble sur, ouais, bah, comme on vient de l'expliquer, le design d'architecture, l'implémentation, la migration, la partie moderne, workplace également, euh, que, que, que dans lequel euh, Alexis a, a des ressources spécifiquement aussi autour de, de la partie Office 365. On travaille aussi avec d'autres équipes chez Talent, euh, notamment côté, euh, côté développement d'applications. Là, il y a une, une équipe aussi dédiée où on va retrouver euh, des, euh, des développeurs autour euh, ben, des axes de développement d'applications cloud natives que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc là, est le, le, le représentant n'est pas là aujourd'hui Mais en tout cas euh, voilà, on, a, on a toute cette, euh, cette capacité Et tout ce volet euh, euh, pour, pouvoir être en, en, pour pouvoir intervenir Sur les, les, les clouds Microsoft Et j'en citerai un quatrième aussi On a une, une équipe dédiée à la partie Dynamics 365 Sur la partie, euh, sur la partie CRM euh, voilà donc nous on travaille vraiment effectivement de concert et la plupart du temps on va travailler ensemble souvent nous en amont sur la partie architecture et avant vente et puis euh, très très rapidement avec les équipes euh, en délivrer avec les équipes d'Alexis et de la même manière euh, on, moi je vais travailler avec les équipes euh, de Franck qui, euh, qui, qui, qui notamment travaille sur la partie développement d'application euh, et, et, euh, et donc on est... Euh, on est une équipe, euh, voilà, on est une équipe qui, qui travaille de manière assez matricielle et assez simplement ensemble. En plus, on a de nombreuses années de, de travail ensemble. Euh, on pourra peut-être revenir dessus quand on parlera de, de, des recrutements, mais voilà, on aime bien travailler avec des personnes qu'on apprécie et dans lesquelles, euh, voilà, on a, on a, avec lesquelles on a, pardon, on a une envie de travailler constante. En tout cas, ça se sent. J'en profite pour dire à nos spectateurs que, évidemment, si vous avez des questions pour Alexis et Roy, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour les, pour les poser. On y répondra à la fin du, à la fin du live. On a vu un point sur les équipes. Euh, Erwan, est-ce que tu peux nous parler d'un projet marquant Oui, bah écoute, je te propose de parler d'un projet dans le domaine du transport. Il faut savoir que chez Talent, on, on, enfin, on a différents domaines métiers sur lesquels on travaille préférentiel, de, de manière préférentielle. Donc on a le domaine du transport, le domaine de l'énergie, le domaine du luxe, le domaine, de, oublie un, de domaine financier. Euh, voilà, c'est des grands domaines sur lesquels on travaille. Mais globalement, on est, on est en capacité, nous, sur la partie Azure, d'aller sur, sur tous les domaines métiers dans lesquels on a besoin de, de se transformer et d'avoir voilà, ce parcours, cette, ce, cette journée tout de cloud dont j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas de frontières, un, pas de, frontières ouais, par, de, de ce point de vue-là. Euh, pour donner un exemple de projet, donc pour répondre à ta question, euh, assez récemment, dans le domaine du transport, on a, on a développé un projet euh, dans lequel le but, enfin, le, le but était de... Face à la concurrence qui se met en œuvre dans le transport aujourd'hui, la mise en concurrence des acteurs publics maintenant avec des acteurs privés, il y a un acteur en principal dans les transports parisiens avec lequel on a travaillé pour mettre en œuvre une vision 360 du voyageur. Et Donc il a fallu récolter de l'information, des différentes applications à disposition, euh, de la façon dont euh, voilà, les, les données sont manipulées, dont elles sont stockées, de la façon dont elles sont sécurisées avec des problématiques liées à la RGPD, euh, et puis la façon dont on pouvait consommer et exposer ces informations à l'ensemble du SI et des autres applications de, de, de notre client. Euh, du coup, quels étaient les objectifs de ce projet Alors les objectifs c'était vraiment de pouvoir euh, consolider euh, la vision qu'en a euh, notre client de, de, de, du voyageur et, euh, et de pouvoir proposer de nouvelles offres autour de, de, de cette, voilà, de, des habitudes du voyageur, autour de la façon dont euh, euh, il interagit avec, euh, avec la régie de transport et euh, comment est-ce qu'il va... Euh, euh, être euh, utilisés dans le sens où comment est-ce qu'on va pouvoir lui proposer, en, lui envoyer des alertes qui seront personnalisées et qui seront euh, adaptées à euh, ses usages et à sa façon d'évoluer. Et, euh, et donc pour ça, on a mis en place toute une plateforme complète, donc les la cloud native, dans lequel on a inclus euh, bah, la réception de l'information des différentes applications, euh, qu'elles soient euh, on premise comme on dit, ou cloud parce qu'il y avait d'autres interactions avec notamment les, les interactions Wi-Fi que tu peux avoir dans les, dans, les, comment dire, dans les gares. Donc on a mis en place tout le data lake, toute la solution qui nous a permis d'acquérir l'information, de l'apérer, c'est-à-dire de mettre en, en regard les informations qui provenaient des différents canaux, les, les, les, les associer, les apérer les unes avec les autres pour pouvoir en faire comment dire, bah une vision 360 du voyageur. Et ensuite... Exposer ça sous la forme d'API, d'applications qui nous permettent de transmettre ces informations, en tout cas de les mettre à disposition euh, à des outils de data donc des outils analytiques pour, pour que bah, notre client puisse analyser la façon dont se comportent les, les voyageurs mais également les applications qui sont à l'intérieur de son récit et des de, de, de ses partenaires pour pouvoir justement travailler sur les problématiques d'alerting que j'évoquais tout à l'heure, les problématiques de ciblage, notamment pour les campagnes marketing, de comment est-ce que je communique mieux avec, avec mes, mes, mes usagers ou mes voyageurs. Et du coup, vous avez utilisé quelle techno Alors, essentiellement la plateforme, la plateforme Azure, sur laquelle on a donc mis en place un data lake, avec le, la notion de data lake storage Gen2, euh, on a mis en place de l'acquisition de données. Donc Pour ça, on a utilisé la, la brique Data Factory d'Azure. On a également utilisé une brique pour, la, la, pour mettre en place un moteur de transformation et d'appérage qui est une brique qui n'est pas nativement Microsoft, au sens où ce n'est pas Microsoft qui l'a développé, mais pour lesquels il existe une implémentation toute prête au, au sein d'Azure qui s'appelle Databricks. C'est une solution de traitement de données plutôt orientée Big Data dans laquelle on peut faire et avec laquelle on a fait justement un petit peu d'apprentissage machine pour pouvoir faire cette fameuse segmentation marketing que j'évoquais juste à l'instant. Euh, donc on a utilisé, donc, je disais, Data Factory, Data Lake, Databricks, euh, également les briques d'apayisation. Donc euh, on utilise les Azure Functions. Euh, on a utilisé une base de données euh, euh, NoSQL euh, qui n'est aussi pas forcément du Microsoft au départ, mais dans un environnement Microsoft qui est la partie MongoDB. Et puis, euh, et puis bah, écoute, on a utilisé tout ça euh, de manière assez homogène en, en, en ayant une approche euh, infrastructure as code dans le sens où toutes nos architectures ont été déployées euh, automatiquement et redéployables à façon dans, dans ce système-là. Donc on a utilisé des technos euh, de type ARM, toujours dans la partie Microsoft, pour définir ces architectures, les déployer et implémenter toutes les corrélations qu'on a mises en place en œuvre autour de ces technologies. – Et du coup en conclusion, c'est quoi la valeur ajoutée de talent sur ce projet ?– Alors c'est toute l'expertise qu'on a au, au, tout au long du projet, c'est-à-dire du démarrage du projet là, dans lequel on est capable d'accompagner sur, bah, sur la stratégie de mise en œuvre, sur la stratégie euh, globale de, de déplacement des solutions vers le cloud, jusqu'au design d'architecture, à l'implémentation, puis derrière au run euh, et ensuite à l'évolution et à la maintenance et, avant, et éventuellement à l'ouverture vers d'autres applications, Talent est capable de prendre le projet de bout en bout, vraiment d'une phase amont à une phase de mise en œuvre complète et de déploiement, et d'automatiser tout ça. Donc il y a le fait de pouvoir de prendre un projet vraiment de bout en bout, de sa naissance à, de l'idée jusqu'à la mise en œuvre et au déploiement et à, à l'expérimentation en production, mais il y a également l'expertise sur tous les produits, les produits. Donc on a au sein de nos équipes des experts qui sont là depuis plus de 15 ans, euh, sur des technos Microsoft qui ont l'expertise du cloud depuis plus de 10 ans euh, et euh, que ce soit sur Azure, mais aussi sur la partie Office 365, sur les parties de sécurité autour d'Active Directory. Voilà, donc on a et cette capacité à avoir le projet de bout en bout et des, des points d'expertise forts autour, euh, autour des technologies Microsoft. Et du coup Alexis, ça fait, ça fait écho par rapport à tes équipes ce projet ça fait, Alors pas ce projet-là particulièrement, mais, euh, mais le client en question, puisque... Nous, euh, dans mes équipes, je, moi, je vous parlais de, de, de deux projets, finalement, puisque j'ai la chance d'avoir de, deux équipes autour de la partie de Modern ModernWorks et Infra. Euh, côté ModernWorks, euh, pour le même client, euh, on, actuellement, on, on est en train de les migrer vers Office 365 sur la partie messagerie. Donc, on les a accompagnés vraiment sur euh, euh, l'outillage, parce que finalement, migrer de la messagerie, il n'y a rien de très technique en soi. Alors, on va parler plutôt de volumétrie qui peuvent être importantes. Et on a, euh, on a créé toute l'automatisation de la migration. On a tout développé grâce à PowerShell euh, et tout automatisé dans, dans, dans ce qu'on pouvait faire. Euh, on a créé toute l'automatisation autour de la migration des archives aussi, qui sont le, toujours le, le facteur un peu bloquant ou le, le point de couinement euh, pour la migration d'un utilisateur. Ce sont ces archives locales. On, on a essayé de, de, de trouver des mécanismes et de développer l'outil qui va migrer l'ensemble de ces données-là euh, de façon très simple. J'ai pour habitude d'avoir un slogan qui est « Simple is better euh, » et de toujours aller chercher la simplicité et l'efficacité. Euh, Erwan nous disait on, on a une équipe d'experts qui sont là depuis très longtemps. Euh, on, on, a, on a gagné ce projet aussi parce que euh, ce qui fait notre force, c'est plus d'un million cinq de boîtes aux lettres migrées depuis qu'Office qu 365 existe. Uh, on, on a des gens qui, qui connaissent ce métier là et, uh, et vraiment des équipes qui sont très fortes là-dessus. Uh, d'un autre côté, sur la partie infrastructure Azure, uh, je parle d'un autre projet qui a été mené uh, l'an dernier. Uh, je vous parlais tout à l'heure de, de migration type lift and shift. Uh, et là, on, a, on, a, on s'est retrouvé avec un client qui avait besoin de reprendre la main sur son data center, complètement dans le secteur de l'énergie. Uh, C'était opéré par un, un, un opérateur privé. Euh, et sans vraiment vision et notre projet a été sur six semaines euh, vraiment rapatrier l'ensemble du data center et l'ensemble des briques vers Azure. Donc on, on a d'abord construit euh, toute la partie, ce qu'on pourrait presque appeler une landing zone même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais on a vraiment construit toute sa structure et migré l'ensemble des briques progressivement vers Azure. Et aujourd'hui, il a un, un, un data center totalement... Euh, virtuel entre guillemets euh, grâce à Azure euh, et la prochaine étape ce sera vraiment la partie modernisation. Et donc là on va revenir euh, et retravailler ensemble avec Erwan sur le chemin de transformation euh, move to cloud et modernisation de l'application euh, dans, dans Azure. Et vraiment en s'appuyant bah, sur l'élasticité, sur euh, l'autoscaling, le downscaling euh, qu'on va pouvoir retrouver euh, grâce euh, au Techno Microsoft. Ok, merci. En tout cas, c'est clair sur le, la partie expertise. Euh, moi, j'avais une question sur les trajectoires, euh, les trajectoires de carrière, les beaux parcours. Euh, Est-ce que vous avez euh, quelques exemples à me donner Alors, j'ai quelques exemples. Je pourrais, euh, je pourrais parler un tout petit peu de moi. Euh, Vas mais vas-y. Mais parce que j'ai eu des opportunités. Moi, j'ai rejoint euh, iCube, qui, qui a rejoint le groupe Talent, en janvier 2018. J'étais simplement consultant et, euh, et on m'a donné ma chance, on m'a laissé me construire. J'ai progressivement repris une petite équipe de 5, puis 10 et, et aujourd'hui 30 personnes avec moi. Et, euh, et voilà, en termes d'opportunités, à partir du moment où on montre qu'on en a envie, euh, les opportunités vont se faire d'elles-mêmes. Et on va, enfin, moi, j'encouragerais de toute façon en plus, les, de par l'image que j'ai pu avoir, euh, les consultants à, à, à grandir vers cela. Donc, en termes de, de belles histoires, je, je trouve que la mienne est plutôt parlante. Euh, ce n'est pas pour parler de moi, euh, loin de là. Mais, euh, mais voilà, et on va accompagner les consultants vers, vers ce grandissement. Donc, des beaux terrains de jeu à proposer à nos, à nos futurs euh, talents. Tout à fait. Parfait. Euh, bah, du coup, ça me fait passer la, la, la, la balle, c'est parfait. Euh, je voulais savoir, côté profil, euh, qu -ce que vous, quels sont les profils que vous cherchez dans vos équipes alors je vais peut-être commencer, ouais. comme, comme vous m'avez entendu répéter le terme architecte de manière assez, assez fréquente, euh, moi je recherche, recherche aujourd'hui des architectes, mais qui soient des architectes opérationnels, c'est-à-dire des architectes qui connaissent le terrain et qui sont en capacité d'intervenir avec un niveau d'expertise fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on design une solution cloud, euh, nous on, on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut répondre à un besoin client, mais il faut lui apporter des réponses précises, et donc, en ce sens, moi, aujourd'hui, je recherche des architectes solutions, des architectes data et des architectes d'infrastructure autour d'Azure pour pouvoir proposer des solutions concrètes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément ancré uniquement autour de Microsoft dans notre approche parce que dans les solutions qu'on propose, l'ouverture de la plateforme Microsoft fait qu'on peut proposer du Databricks, on peut proposer du MongoDB qui vont s'intégrer et répondre à des solutions ou à des contraintes liées aux besoins de notre client. Euh, mais donc voilà, moi je vais rechercher bah, des, des, des personnes qui ont entre, euh, entre 8 et 12 ans d'expérience à peu près autour, de, euh, autour du cloud et qui vont pouvoir venir alors, comme ça enrichir notre, euh, notre équipe et surtout enrichir euh, les projets qu'on va, qu va, qu va gagner ensemble. Notre job côté architecte, en tout cas chez Talent aujourd'hui, c'est d'être là en amont du projet sur les phases d'avant-vente pour proposer des choses pour proposer des réponses et imaginer les solutions qu'on va, qu va construire pour notre client. Donc ils sont là dans l'avant-vente, ils sont là également dans le design de l'architecture et dans les échanges avec nos clients sur le terrain, ils sont là dans, le, dans la, la préparation des environnements et la préparation des solutions qui vont accompagner le déploiement, donc définir les méthodes, les approches, les outils qu'on va utiliser dans la mise en œuvre. Donc c'est des gens qui sont à la fois en capacité de designer mais aussi de mettre en œuvre et d'animer également les équipes euh, qui, sur la partie opérationnelle. Donc je charge des architectes experts opérationnels euh, sur ces, ces, ces, ces trois axes que j'ai évoqués, donc euh, solution, infra, euh, data, infrastructure, sans oublier la partie euh, entreprise que j'évoquais tout à l'heure, architecte d'entreprise, où là, on a peut-être moins besoin de cette, de cette accroche, de cette technicité, on va être plus transverse avec potentiellement des accès. Euh, euh, sur d'autres outils et d'autres solutions qui ne seraient pas forcément que du Microsoft. Et puis il y a la dernière partie qui est sécurité où là encore, euh, il faut avoir aussi une vision euh, un peu plus large et pas forcément que Microsoft parce que, euh, que l'idée c'est justement d'être en capacité d'avoir euh, de, de proposer des offres autour de la cybersécurité qui puissent euh, bah, nous, nous démarquer euh, autour de, de ces sujets. Donc euh, voilà, les cinq profils que moi je recherche en particulier et puis euh, bah, là-dessus... Euh, ben, on, va, on va dériver sur l'expertise et puis sur les, les sujets que, que vont chercher. Euh, euh, moi, je vais rechercher bah, des, des experts techniques, euh, très simplement, euh, des consultants confirmés euh, qu'on va pouvoir accompagner et faire grandir. Euh, les experts, eux, en, en chemin de, de progression, bah, ils auront la possibilité par la suite de pouvoir intégrer les équipes d'Erwan euh, vers la partie architecture. On, on va accompagner ces consultants euh, vers, cette, euh, vers ce grandissement-là. Euh, voilà. Je, très simplement, des, des consultants confirmés qui connaissent leur métier, euh, qui ont cette posture du consultant de conseil, c'est quelque chose d'important dans, dans nos métiers, aussi bien sur la partie Modern Works que sur la partie infrastructure. Euh, finalement, les, le, le, le, le type de profil reste, reste le même. Euh, après, ça va être la pétence pour la technologie euh, qui sera le, le, le plus important. Et puis, bah, sur l'expertise technique, Un des, des experts autour de, de la partie IAM, de la partie sécurité, euh, qui sachent euh, conseiller, recommander, qui connaissent bien la stack Microsoft, oui, euh, qui connaissent d'autres produits, évidemment, euh, parce que si on, on, on veut être expert ou se prêter en expert, euh, il, faut, il faut avoir une overview de, de ce qui se fait également sur le marché euh, pour pouvoir apporter la, la bonne solution. L'idée, c'est de se positionner auprès de nos clients en tant que un partenaire et non pas un prestataire pour exécuter des tâches. C'est quelque chose qui, qui, qui a un sens très fort pour moi d'être là en tant que partenaire et, et de conseiller les clients. Et donc, c'est vraiment des consultants qui vont arriver avec cette, cette exigence-là envers eux-mêmes hein, et qui auront la même exigence envers nous. alors Je rebondirai peut-être juste sur ce que dit Alexis. Donc, comme effectivement, on parle d'architecte avec un certain niveau de... De, de compétences au niveau d'expertise, d'expérience, des experts euh, aussi avec un certain niveau d'expérience. Maintenant, euh, on, on est conscient que le marché est compliqué euh, et, et on cherche aussi des, des, des profils euh, plus jeunes qu'on va pouvoir faire monter. Et, et on, a, on a chez Talent une capacité à avoir des trajectoires d'évolution, des trajectoires de formation, euh, des outils de formation dans lesquels on a déjà euh, bah, c est, c est euh, ces différents programmes d'évolution. D'ailleurs, ça se matérialise comment il bah, y, y, euh, y a un portail de formation avec un certain nombre de formations qui sont disponibles au sein de Talent, auxquelles euh, bah, les managers euh, en discussion avec leurs leur collaborateurs vont, inscrire, vont, vont orienter les, les, les, les différents collaborateurs vers, vers ces outils et euh, ils vont pouvoir se former, ils vont pouvoir se certifier aussi. Euh, on on, on l'évoquait en discutant hier avec Alexis, nous euh, aujourd'hui on a une culture dans laquelle euh, les consultants, euh, et notamment les experts, les architectes et ceux qui sont en devenir, doivent passer, on les, on les, comment dire, on les motive pour qu'ils puissent passer au moins trois certifications par an sur les outils que, que, que l'on manipule. Et ça, c'est un point fort. Donc nous, on va, on va les aider en leur donnant du temps pour se former, on va mm -hmm. les aider en, en leur payant ces certifications, ces passages de certification, et puis on va les orienter mm -hmm. vers, vers les certifications qui nous paraissent les plus pertinentes par rapport à notre métier. Je rebondis sur ce que tu dis, notamment sur le point « on va leur donner du temps pour se former ». Ce qui est important de, de comprendre, c'est que, le, on va les sortir de production, on va les sortir de projet à ce moment-là. On ne va pas leur demander de faire ça en best effort après leurs heures de travail. Euh, on va vraiment les sortir de production et leur donner le temps nécessaire pour préparer une certification en amont euh, ou, euh, ou les envoyer en formation, soit dans un centre de formation. Alors, j'ai une grosse appétence sur, sur la formation interne parce que je pense que le retour d'expérience est bien meilleur qu'une euh, qu formation auprès d'un organisme en tant que tel même si euh, je n'ai pas de, pas de problème avec ça. Euh, mais je pense que rien ne vaut le, le retour d'expérience en tout le cas de, de ses pairs pour pouvoir progresser et d'avoir des vrais cas d'usage. Et, et un point sur lequel on, on, euh, on insiste avec Alexis, c'est que quand on forme quelqu'un, euh, la mission ou les missions qui, sur lesquelles il va être positionné derrière doivent euh, mettre en, en pratique ce qu'il a appris et on, on essaye autant que possible, donc vraiment au maximum, de, de faire en sorte que les formations soient utiles. Mm -hmm. et, et, et donc aujourd'hui, tous les architectes aujourd'hui sont certifiés architectes Microsoft mm -hmm. et, et ils se sont formés pour arriver à, à ce niveau-là et, et ils implémentent dans leur mise en œuvre soit de la sécurité, soit du Kubernetes, soit des problématiques d'architecture et ils ont été formés sujets sujet sur lesquels ils, ils, ils vont être confrontés quand ils seront en mission. Voilà. Okay. On a vu tout à l'heure pendant que vous parliez d'équipe type et des, et des, des postes qu'on qu recherche, voilà, un certain nombre de postes. C'est quoi les besoins prioritaires là tout de suite Alors les... tous, ah, tous, tous, forcément. Ça. Alors, euh... Moi, si je devais euh, consultant type infra DevOps. Euh, c'est vraiment les, les, les gros besoins qu'on a sur le marché aujourd'hui euh, des experts techniques autour de la messagerie également on a de plus en plus de demandes euh, des experts techniques même autour de l'identité hein. euh, ça va être les, les, les vrais sujets du, du moment Okay. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'on a nos, nos chargés de recrutement, Emna et Alexandra, qui sont aussi connectés sur le live et qui vont vous partager nos offres et nos postes nos à pourvoir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Elles peuvent aussi y répondre sur la partie recrutement. Du coup, j'en profite, on va, prendre, on va prendre des questions du coup, de, nos, de nos internautes. Euh, et j'ai reçu une première question, euh, qui est une question de Salim, qui demande... Euh, « Bonjour, qu'est-ce qui fait sens pour Talent dans les dernières annonces de Microsoft ?» Alors, aujourd'hui, euh, il y a une démarche côté euh, « côté... Talent euh, » qui a un effort euh, notamment euh, lié à notre intérêt autour du RSE et des problématiques RSE. Euh, et si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Microsoft, euh, c'est un sujet qui a, été, euh, qui a été mis en avant avec euh, un, un quatrième, ou en tout cas un nouveau cloud aujourd'hui que propose euh, propose Microsoft autour des solutions et qui s'appuie sur les technologies et, et Azure et les technologies également Office 365, mais qui a un, un nouvel axe de développement autour, de, autour des solutions Microsoft et principalement autour des problématiques RSE. Ça, c'est par exemple un des sujets sur lesquels aujourd'hui on creuse, savoir quel, comment est-ce qu'on peut l'intégrer à nos offres, comment est-ce qu'on peut le proposer potentiellement demain comme, comme solution et ça va s'intégrer dans, dans notre démarche RSE interne même, talent. et euh, Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous, nous interrogent quand on est sollicité sur les appels d'offres, les nouveaux projets, sur notre démarche talent. Et euh, bah, cette technologie-là aujourd'hui, elle nous pousse à, à, à, bah, à, à s'y intéresser, à l'intégrer dans nos offres. Et c'est un des axes forts dans lesquels euh, on se projette peut-être sur l'année prochaine dans euh, comment est-ce qu'on aborde les choses. Il y a d'autres axes. Il y a les axes aussi autour de, de, de la plateforme data aujourd'hui où euh, il y a la plateforme Synapse qui est, qui est, qui est, qui est un sujet autour du big data sur lesquels on a un intérêt assez fort parce qu'il y a des développements, il y a des axes qui, qui, qui, qui résonnent par rapport à notre approche data sur les projets que l'on mène chez Talent d'autre part. Euh, voilà donc ça, cet aspect-là et puis comme le disait euh, Alexis à l'instant, il y a toute la démarche autour de la notion d'infra à, à SCOD, ou en tout cas de, de, développement, de, de déploiement d'infrastructures de manière automatisée où là, on est fortement présent à la fois sur la méthodologie et sur les outils autour d'Azure DevOps, autour d'outils partenaires comme Terraform, sur lesquels on investit beaucoup, de façon à ce que les projets que l'on mène, tant sur l'architecture, que sur le déploiement d'infrastructures, que sur le déploiement d'applications dans Azure, soient faits de façon la plus automatisée, automatisable possible, pour limiter les bugs, limiter les difficultés, accélérer au maximum le time to market des, des projets. Et euh, donc voilà trois exemples de sujets sur lesquels on met l'accent fortement en ce moment. Ok, alors n'hésitez pas à poser vos questions, ne soyez pas timides euh, J'ai une question de Nathalie euh, qui demande si on recrute également en région sur vos, sur vos métiers. Alors. Oui, euh, alors même si on, on a une préférence aujourd'hui pour recruter sur lîle de france euh, maintenant, euh, talent c'est plein de régions. Et, euh, et donc, je sais que toutes les régions recrutent aujourd'hui. Euh, et euh, un point qu'on n'a peut-être pas mis en avant, c'est que lorsqu'on build un projet également, on ne va pas forcément aller chercher le consultant dans, euh, dans mes équipes directement. Euh, je, on va aller chercher la meilleure personne dans, dans les différentes régions. On va essayer de faire travailler toutes les régions ensemble. Euh, on a créé une communauté d'experts euh, sur la France et euh, on a vraiment des consultants qui travaillent ensemble. Euh, euh, J'ai un projet actuellement euh, qui était euh, gagné à Paris. Et pour autant, on fait travailler un consultant qui, qui est à Toulouse sur le projet. Euh, et il arrive très régulièrement qu'on sollicite les consultants dans différentes régions. L'inverse est aussi vrai, hein. des projets qui sont gagnés en région, sur lesquels on va faire travailler des, des, des consultants qui sont parisiens. Euh, le Covid et le télétravail nous aident beaucoup, les outils aujourd'hui nous aident à, à faire ça. Euh, donc oui, on, on recrute aujourd'hui pour nos offres qui sont euh, franciliennes, euh, mais en région, je sais que la, la porte est ouverte un peu partout. De, de façon, euh, pour donner une petite anecdote, euh, sur, sur cette année, on a acquis... Euh, une certification, ce qu'on appelle l'advance spécialisation euh, pour Microsoft, qui est l'advance spécialisation de migration des environnements Windows et des environnements SQL vers Azure. Donc ça, c'est un, un nouveau mode de, de certification de Microsoft et euh, ce qui, qui nécessite un audit assez poussé de nos méthodologies de travail et de nos projets et de nos clients. Et euh, donc, c'est un travail assez... Euh, c'est marquant. Euh, ouais. assez, voilà, il, y a, il y a un certain nombre de jours qui ont été passés dessus. Et euh, c'est une équipe euh, multirégionale mmh. qui a répondu et euh, avec laquelle on, on s'est organisé pour, euh, pour pouvoir bah, soutenir euh, voilà, notre, nos, notre méthodologie, nos projets, no, no, notre savoir-faire. Et euh, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas cette euh, diversité et cette présence en région. On avait... Euh, des, des, comment dire, des, des, expéri des expériences avec Paul, euh, mmh. notamment sur, sur, sur la région euh, Occitanie l'Occitanie. Euh, et, euh, et on a travaillé voilà, du, de, de l'Occitanie à Nantes, à Paris, et on a mélangé nos savoir-faire, notre méthodologie. On a pu prouver qu'on avait des approches similaires, euh, que ce soit sur, la, sur Paris et sur les régions. On a vraiment une démarche commune, et, euh, et ça nous a permis d'obtenir cette certification cette année. Ouais. Bravo et même question mais sur l'international. Du coup, comment vous travaillez avec les autres pays talents J'ai eu la chance de travailler avec la Suisse, avec euh, la Grande-Bretagne également, sur, sur différents projets qu'on a, qu a été gagnés directement depuis la France avec les équipes, avec les équipes londoniennes par exemple. On a été gagné un joli projet autour de la, la gouvernance de la donnée et la protection de la donnée. On a des échanges dans la communauté qu'évoquait Alexis à l'instant. On a des échanges sur notamment les phases amont, les phases d'avant-vente avec les différentes régions et l'international. Pour ma part, en ce moment, je suis en projet avec, avec, sur un projet suisse également. Donc on, travaille, on a travaillé pas mal avec la Suisse cette année. J'ai des, des archives sur différents projets qui, ont inter, qui sont intervenus pour la, pour la Suisse, tant en avant-vente qu'en phase de délivrée d'architecture. De, de, et également des échanges avec, avec UK, beaucoup, avec le Canada un petit peu, et, et cette communauté qu'on évoquait tout à l'heure qui, qui, qui n'a pas de frontières, voilà, grâce à Teams notamment et à nos échanges aussi. Euh, J'ai une, une dernière question euh, qui, qui, est, qui est par rapport sur les, les juniors, parce qu'on a parlé beaucoup d'expérimenter. Okay. Euh, Est-ce que vous êtes ouvert à des postes en, en alternance oui. Euh, concrètement, c'est euh, quelque chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup. Pour être très honnête. Euh, pas suffisamment. Pas suffisamment. Euh, c'est un axe de développement pour, pour l'année le, le, 2022. Euh, c'est de pouvoir intégrer dans nos équipes des alternants, euh, pour pouvoir les faire grandir, les accompagner. Euh, de par des expériences passées, j'ai déjà eu des euh, alternants. Des euh, aléas du direct. Des aléas du direct, je, je suis désolé. Désolé, on me cherche. Euh, et euh, et c'est un plaisir de pouvoir euh, accompagner un alternant dans, dans sa progression. Alors moi, j'en ai moins côté architecture, parce que justement, il y a ce besoin d'expertise de, qui, qui est fort. Mais on, on travaille plutôt de commun, de concert, dans le sens où, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des stratégies d'évolution et de croissance au sein de Talents, Et donc, euh, ben voilà, on va disperser aujourd'hui les, les juniors, les alternants. Euh, euh, plutôt dans les équipes, soit d'Alexis, soit de Franck, et puis les faire, euh, les faire évoluer, et puis voir après, en fonction, euh, s'ils ont envie de venir euh, experts, s'ils ont envie de venir chefs de projet, s'ils ont envie, envie de venir architectes, ben, ils ont cette capacité-là, et, euh, et voilà. Donc moi, je suis plus sur du recrutement d'expérimenter mmh. euh, en direct, et puis sinon, le travail de, de faire monter en compétence les personnes qui sont en interne. Ok, super. On approche de la, la fin, est-ce que vous avez un petit mot pour, euh, pour conclure bah, rejoignez-nous <rire> Pas mieux. Pas mieux. Euh, super. Bah voilà, vous avez compris. On, on vous attend. Venez euh, rejoindre nos, nos terrains de jeu. Euh, N'hésitez pas. Si vous avez des questions, euh, allez continuer à les poser en commentaire. Euh, voilà, on prendra le temps d'y répondre par écrit pour ceux qui ont été trop timides pour nous la poser, euh, la poser directement. Euh, et puis voilà, ça bah, notre premier rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, participé. Merci à et je vous donne rendez-vous pour notre prochain live, qui sera un live Nos régions du talent, qui aura lieu en direct des bureaux de Aix-en-Provence le 29 novembre. Voilà. À très vite. Merci beaucoup. Merci.